Dans la vidéo précédente, nous avons fait une étude comparée des organes génitaux de l'homme et de la femme. Ici, nous allons préciser la structure des organes génitaux externes chez la femme. Nous allons considérer la femme en position couchée, laquelle permet de mieux observer les organes génitaux externes. Ils se présente comme ceci. La vue comporte les grandes lèvres, je vais les représenter. Voilà. Voilà, c'est de manière schématique. Je marque grandes lèvres. Les grandes lèvres sont le repris de la peau, généralement plus pigmentées que le reste du corps et recouvertes de poils à la puberté. Et normalement, elles recouvrent les conduits urinaires et vaginales. Et leur forme et ce que leur taille varie suivant les femmes. À l'intérieur des grandes lèvres, nous avons les petites lèvres. Ici, je vais les représenter en position écartée. Là, je vais marquer petites lèvres. Les petites lèvres sont des replis rosacés euh, dont la taille varie aussi suivant les femmes. Elles peuvent être euh, quasi inexistantes chez certaines et très développées chez d'autres de telle façon qu'elles font saillie à l'extérieur des grandes lèvres. Elles peuvent gonfler et rougir par afflux de sang au niveau des grandes lèvres. Elles contiennent deux ouvertures. Il y a une ouverture qui est minuscule, à savoir l'urètre, et une autre plus grande qui est l'entrée le, le, du vagin. Donc là je vais marquer l'urètre. La orifice du vagin. Donc, chez la femme, les voies urinaires et les voies sexuelles sont séparées, contrairement à l'homme ou l'urètre. Euh, conduit l'urine et le sperme. L'entrée le, du vagin est en partie recouverte par une, une membrane qu'on appelle hymen. L'IMED est une mince membrane qui peut rendre le rapport sexuel plus ou moins douloureux, ou même euh, provoquer un écoulement sanguin lorsqu'il est mort, perforé par le pénis et même provoquer un écoulement sanguin lorsqu'il est perforé par le pénis. C'est par la présence de l'humain que l'on détermine la virginité d'une fille. On entend ici par virginité le fait qu'une fille n'a pas encore eu de rapport sexuel. On a longtemps attribué à la virginité une importance symbolique, bien que son importance de nos jours est beaucoup diminuée. Les grandes lèvres recouvrent également une structure qu'on appelle le, le clitoris. Le clitoris ici, c'est un petit bourgeon du tissu externe. C'est un point sensible du corps féminin, source de plaisir sexuel. Son équivalent chez l'homme est le gland du pénis. Il est réellement situé en la et en partie par les petites lèvres qui forment à ce niveau un capuchon qui est l'équivalent du prépuce chez l'homme le clitoris est un organe érectile en effet euh, sa stimulation le fait gonfler de ça, ce qui, par conséquent, le fait entrer en érection. La sensibilité du clitoris est assidue à de nombreuses terminaisons nerveuses sensibles lesquelles réagissent au toucher. En réalité, le clitoris n'est pas réduit à ce petit bout et il possède également à l'aide derrière sur le plan anatomique des corps érectiles qui sont de nature euh, caverneuse. Il s'agit euh, des corps avec, on parle aussi des corps du clitoris. Nous avons aussi de bas et d'autres de l'orifice du vagin de glandes ici. Il s'agit des glandes vestibulaire. ou encore de glandes de bâtolette. Et il s'agit en réalité euh, de l'orifice de ses glandes. Euh, ces glandes. Ces dernières sont euh, capables de sécréter un liquide lubrifiant au moment de l'excitation sexuelle. Elles euh, correspondent aux glandes de cooper chez l'homme. La zone que je vais délimiter ici va correspondre au vestibule. Je vais maintenant délimiter une zone particulière, à savoir le Périnée. On appelle le Périnée cette zone. En forme de losange, comprise entre le bois intérieur des grandes lèvres et l'anus. C'est un ensemble musculaire qui constitue le plancher pelvien. Et ce dernier a une grande importance vu qu'il soutient la majorité des organes internes. Vu qu'il soutient les organes internes. Vu qu'il soutient les organes internes. À savoir euh, la vessie, l'utérus, etc. Au-dessus de la vulve, vous avez cette zone Recouverte de poils, elle correspond au mont du pubis. Mont du pubis au mont de Vénus. Ça, c'est en avant de la vue, en arrière là, vous avez l'anus et euh, l'orifice digestif. Et qui ne fait pas partie des structures génitales. Et voilà donc présenter la structure de la vulve, c'est-à-dire les organes génitaux externes chez la femme.